Ok, maintenant, euh, la théorie t'en a un petit peu ras-le-bol, je peux comprendre, on va passer sur quelque chose de plus pratique, et on va passer sur la partie TP, donc, euh, eh bien, je vais te présenter déjà la carte qu'on va utiliser, et qui va euh, nous permettre de réaliser notre TP. Alors, un petit rappel d'abord sur le TP, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez simple, on va juste capter de la température, puisqu'on a un capteur de température sur notre carte, et cette température, on va le remonter sur le réseau Sigfox, et on verra comment fonctionne le backup. Comment on peut lire cette température sur le backend et ensuite comment on peut connecter ce back à un système qui va nous permettre d'intégrer cette température et de tracer des courbes voilà, sur une plateforme qui est publique et que tu peux accéder facilement sur Internet. Donc ça sera notre use case euh, IoT de captation et de remontée de température. On va faire ça, tu vas voir, c'est finalement assez simple euh, et je vais t'expliquer pas à pas euh, ce que je fais et comment ça fonctionne. Alors pour faire ça, on va utiliser une carte que je t'ai déjà montrée euh, qui s'appelle la Maker Fox 1200 et qui est une carte qui est basée sur un Arduino. C'est une carte qui est intéressante parce que l'environnement Arduino, beaucoup de monde le connaît, les étudiants le connaissent et donc sans doute tu le connais déjà. Donc ça va nous permettre de rapidement développer. Ce n'est pas forcément la carte que je recommanderais euh, si euh, tu veux vraiment fabriquer ton objet derrière parce qu'elle est basée sur un module qui n'est pas franchement euh, le meilleur du marché puis basé lui-même sur des composants qui sont euh, en, plutôt en fin de vie euh, chez, chez Microchip. Et, euh, et donc voilà, donc je ne recommanderais pas pour ces raisons-là si tu avais à transformer ça dans un objet fini. Mais par contre, euh, bah, pour faire un proto rapide euh, ou pour euh, l'utiliser dans un cadre pédagogique, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est vraiment intégrée à l'environnement Arduino. Donc euh, cette carte-là, elle est basée sur un Arduino, mais un Arduino qui est un Arduino 0, c'est-à-dire euh, c'est euh, un Arduino qui est basé sur un Cortex-M. Les Cortex-M, ce sont des microcontrôleurs qui sont issus d'un corps ARM, et là on a un Cortex-M0+, c'est-à-dire en fait on a euh, le plus petit modèle euh, pratiquement euh, de, de, de processeurs ARM. Alors les processeurs ARM, si tu euh, vois pas trop ce que c'est, dis-toi que c'est le processeur que tu as dans ton téléphone. Mais en fait, les ARM, il existe beaucoup de classes différentes, un peu comme sur ton ordinateur où tu as du i3, du i5, du i7, d'accord Donc les ARM, tu as beaucoup de choses euh, qui sont différentes et que tu peux retrouver. Mais bien sûr, le processeur que tu as dans ton téléphone, il a rien à voir avec le processeur que tu vas avoir sur ce petit... Ce petit euh, microcontrôleur, enfin sur cette petite carte euh, le processeur de ton téléphone il est super musclé, il tourne très vite il a plein de cœurs, et là en fait on va avoir un petit microcontrôleur qui va tourner, alors je sais plus celui-là, mais autour de 32 MHz qui va avoir en général un seul cœur un tout petit peu de mémoire embarquée voilà, mais c'est les microcontrôleurs qui sont dédiés aux objets connectés pas uniquement, mais en tout cas c'est ceux qu'on utilise ils ont plusieurs avantages pour ça, euh, le premier qu'ils ont c'est qu'ils sont basse consommation, parce que si on veut avoir un intérêt à avoir un réseau basse consommation, il faut aussi qu'on ait un microcontrôleur qui puisse être très basse consommation. Et là, les Cortex M0, ils sont très bien pour ça. Ensuite, ils sont pas chers, parce que si c'est important d'avoir un objet qui a un coût, qui est raisonnable, et donc pour arriver à ce résultat-là, eh bien euh, il faut avoir un processeur qui ne coûte pas cher. Ça, c'est la grosse différence avec ton téléphone. Hein. Le téléphone, le processeur, c'est un truc costaud qui coûte assez cher globalement euh, alors que là on va avoir un système qui coûte euh, peut-être euh, de l'ordre de 1 euro voire des fois moins que 1 euro pour la partie processeur qui inclut tout ce qu'il faut la mémoire les périphériques et ainsi de suite donc le cœur de cette carte là c'est un samd21 donc un cortex m0 qui est euh, ce que l'on va trouver assez communément sur un Arduino 0 donc les Arduino qui sont basés sur euh, les Cortex-ARM. Et puis on va avoir un deuxième composant sur cette carte-là, qui est le module, le module euh, qui est aussi fabriqué par Atmel maintenant Microchip, euh, et qui va permettre la modulation euh, Sigfox, la transmission de données sur Sigfox. Donc ce module-là, là tu vois, on a vu beaucoup de modules qui étaient euh, packagés précédemment avec euh, une, une protection métallique dessus pour euh, bloquer euh, le rayonnement électromagnétique. Là sur ce module-là, priori, on n'a pas besoin, donc il n'a pas sa protection électromagnétique, ce qui nous permet du coup de voir les composants. Et on va voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur d'un module, ce qui est caché euh, sous la boîte en métal de ceux que je vous ai montrés précédemment. Alors sur ce module-là, ben, on va retrouver euh, un, un petit euh, microcontrôleur qui va gérer euh, tout ce qui est le protocole SIGFOX. Dans le protocole SIGFOX, on ne va pas trop détailler, mais les euh, données euh, sont, euh, sig euh, pardon, sont signées tout à fait avec un HMAC. Donc il y a un processus qui va calculer ça. Et puis bien sûr, il faut composer la trame SIGFOX, donc il y a un petit programme qui va gérer cette partie-là. Euh, donc ça c'est à l'intérieur de ce processeur là, qui lui même va contrôler un module radio pour émettre le signal, donc la partie radio euh, se situe aussi dans cette partie que tu vois ici, et ensuite bah, si tu suis là le, ce, ce fil là qu'on voit sur le PCB, eh bien il nous conduit directement à l'antenne. Donc ça, c'est par là que passe l'onde radio, avant de se diriger vers l'antenne. Et tu vois la prise de l'antenne qui est ici, voilà, sur laquelle on va venir ben, clipper euh, sur ce petit connecteur euh, l'antenne qui va nous permettre ensuite de pouvoir émettre sur le réseau. Alors des antennes, il y en a des tailles, il y en a une qui est fournie avec le kit par défaut. Alors, on peut avoir différents types d'antennes. Ce qui est important, c'est de prendre une antenne qui, soit, euh, qui corresponde à la fréquence à laquelle on va émettre. Donc ici, une antenne qui soit compatible avec le 868 MHz. Cette borde-là va fonctionner avec l'environnement Arduino. Donc ça c'est assez pratique parce que cet environnement-là il est complètement gratuit et, euh, et facilement accessible sur internet. Et on va euh, ajouter une librairie euh, qui est spécifique à cette carte-là euh, et qui permet d'intégrer la modulation Sigfox. En effet, la communication qu'il y a entre le euh, microcontrôleur euh, SAMD21 euh, et euh, le module Stickfox eh bien, a un protocole de communication euh, que tu ne vas pas avoir besoin de gérer parce que la librairie qui est fournie va te permettre d'appeler des fonctions. Donc tu as une API avec, assez simple avec des fonctions qui vont te permettre d'initialiser la communication puis d'envoyer une trame. Souvent les modules utilisent ce qu'on appelle un langage AT, c'est-à-dire des commandes qui commencent par AT et qui permettent d'envoyer un ordre d'un microcontrôleur vers un module. Là ce module là fonctionne un peu différemment puisqu'il est intégré avec un port SPI. On va pas rentrer dans trop dans les détails, c'est pas un module très standard sur cette approche là, mais ceci dit, c'est plutôt une approche plus moderne que d'utiliser une communication de type I2C ou SPI pour ce genre de choses, plutôt qu'un port série qui ajoute un peu de, de complexité dans l'électronique. Voilà, bon, ça c'était pour la petite remarque. Donc maintenant qu'on connaît le kit, eh bien, on va passer à l'exercice et on va commencer à envoyer notre propre. C'est trame sick fox.